Afin de vous aider à repérer les différentes ressources intéressantes dans votre discipline, les bibliothèques ont organisé une partie de leur site Web en portail disciplinaire. Pour y accéder, il suffit d'aller dans l'onglet « Explorer par discipline » et de cliquer sur le regroupement qui représente votre discipline. Par exemple, médecine ou pharmacie se trouveront dans les sciences de la santé. Pour physique, on ira dans informatique, mathématiques et sciences de la nature. Dans le portail des sciences de la nature, vous trouverez des liens rapides vers les bases de données les plus populaires, les différents guides disciplinaires qui contiennent de l'information plus détaillée pour une discipline en particulier, les examens des années antérieures pour de nombreux cours, ainsi que les coordonnées pour rejoindre les bibliothécaires qui se trouvent tout en bas.